Coucou c'est Princesse Mag, on se retrouve pour un nouveau zoom donc sur Miko et Percy, on les a regroupés tous les deux dans le même zoom puisqu'il n'y avait pas grand chose à dire en fait, on fait d'une pierre deux coups. Meiko est le raton laveur ami de Pocahontas. À l'origine Meiko devait être une dinde du nom de Red Phaser, et tous les animaux du film devaient parler mais les producteurs décidèrent de retirer les dialogues des animaux pour rendre le film plus réaliste. Et Meiko est devenu le raton laveur que nous connaissons. Dans le film, on le voit tresser les cheveux de Pocahontas, car dans la vraie vie, les ratons laveurs ont les pattes très habiles. Dans le livre Hello Funny Face, on apprend que Meiko et Pocahontas étaient déjà amis lorsqu'ils se sont liés d'amitié avec Nakoma, la meilleure amie de Pocahontas, en la sauvant de la noyade. Percy est le carlin de Radcliffe. Il est inspiré de George Percy, le duc de Northumberland, excusez-moi pour la prononciation, qui s'est embarqué pour le Nouveau Monde en 1606. Percy et Meiko représentent les Anglais et les Indiens. Ils sont ennemis au début, mais prouvent en devenant amis que l'entente entre les Anglais et les Indiens est possible. J'espère que ce zoom vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos personnages en commentaire. On se retrouve bientôt. Venez sur le bouton, c'est beau